Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Trois trucs, astuces pour votre frigo, votre réfrigérateur. Le premier, pensez à vos charnières. La charnière souffre. Enlevez les bouteilles pleines de votre porte. Ne laissez dans votre porte que les bouteilles entamées. Deuxième truc, attention aux papiers d'emballage. Ne les collez pas aux parois du fond ou à vos salades, car comme la paroi est très, est très froide, ça pourrait venir geler les feuilles et venir boucher la rigole. Le troisième geste, vous l'avez compris, Nettoyez régulièrement votre rigole et vérifiez si l'orifice est bien débouché. Merci à toutes et tous. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao